Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabien Fortoul, directeur pédagogique du diplôme d'université administration publique préparation au concours administratif. Que vous soyez juriste, ancien étudiant à Sciences Po, ou bien encore en sciences sociales, ou bien encore jeune travailleur, la faculté de droit de l'UCLI vous propose une formation en un an diplômante visant à préparer les concours de la fonction publique. Des trois fonctions publiques, État. Territoriale, hospitalière. Il s'agit tout d'abord d'une formation spécifique au concours administratif, spécifique de par la nature de ces enseignements, en droit public, en culture générale, en notes de synthèse, en finances publiques, des enseignements qui constituent les fondamentaux des concours que vous préparez. Spécifique aussi de par la composition de l'équipe pédagogique, universitaire, experts, hauts fonctionnaires, élus, tous fin connaisseur des concours que vous préparez. Spécifique également de par son calendrier, notre formation se veut adaptée au calendrier des concours que vous préparez. Il s'agit également d'une formation diplômante. Diplômante en un an, sous la forme d'un diplôme d'université, administration publique. Le cadre évaluatif du diplôme correspond aux épreuves blanches, notamment sous la forme de galop d'essai, qui seront organisés durant l'année. Il s'agit enfin d'une formation à taille humaine garantissant l'accessibilité de l'équipe pédagogique ainsi que le suivi individualisé de chaque étudiant. Alors si vous voulez réussir un concours de haut niveau tout en obtenant un diplôme universitaire, rejoignez-nous